Les molécules de l'eau préfèrent être en contact entre elles plutôt qu'avec le trombone. Aussi, elles supportent le poids du trombone qui reste en surface. La cohésion des molécules de l'eau engendre sa tension de surface. Le savon ajouté diminue progressivement la cohésion des molécules d'eau. Aussi, elles entrent plus facilement en contact avec le trombone qui finit par couler.